Bonjour, donc je suis Aurélie Leclerc, la responsable du mécénat du CHU de Lille et à ce titre, je pilote le fonds de dotation du CHU. Le fonds de dotation, c'est une structure de collecte qui est exclusivement au service du CHU et qui est là pour accélérer ses projets. Il a été créé en 2015 et il agit sur cinq domaines de prédilection. La recherche, l'amélioration du confort des patients et de leurs familles, la prévention en santé, la culture à l'hôpital et la qualité de vie au travail des personnels soignants et des professionnels du CHU. Alors, depuis sa création en 2015, le fonds de dotation du CHU a collecté plus de 6,5 millions d'euros au service de 150 projets et euh, on a à peu près 3000 donateurs qui nous ont fait confiance. Parmi les projets que le fonds de dotation a pu accompagner, on a... Par exemple, la création d'une zone qui est un espace de qualité de vie au travail pour les professionnels du CHU, un espace de détente et de sport. On a pu aider à la rénovation de chambres de l'hôpital Jeanne de Flandre du pôle pédiatrie. On a pu euh, contribuer à booster une, une étude Alzheimer sur les liens entre mémoire et caféine. Et puis... Euh, on a aidé des dizaines et des dizaines d'autres projets. Là, en ce moment, on travaille sur deux grandes campagnes, une campagne Octobre Rose au profit du confort des patients suivis pour des cancers féminins au CHU et un grand événement et une grande collecte Giving Tuesday autour de la Journée Mondiale de la Générosité en fin d'année peut contribuer au projet du CHU, que vous soyez un particulier, une fondation, une association, une entreprise. Toutes les informations pour nous aider sont disponibles sur le site soutenir.chu-lille.fr. Merci beaucoup.